Non, cet esprit agit rapide pour nous. Et nous, seulement 10 secondes pour l'esprit de mort sa, sauté dans la vie de nous. 10 secondes seulement. 10 secondes. Fermez-vous par les personnes. Alléluia. 10 secondes. Personne ne va pas marcher dans la salle, s'il te plaît. Ok, je en place. Ok, suive. 10 secondes. Non, pour mon ça, libérer en bas esprit Démoins ça. qui est en liberté par l'esprit de vos parents. Il y a plusieurs coups de vie. est vos jambes en assez Vous au devant. Alléluia. Oh, yes. Avancez. Vous le au devant. Alléluia. Vous ne pouvez retourner la caille avec l'esprit dans mon associations. Pas possible. Alléluia. Oh yes. Cet esprit. Chez tout le monde, check it, check it, check it, chez, chez, chez, chez, chez, chez, un chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, Libérez-vous, libérez-vous, Libérer Et puis il y a des gens qui ont des a l'esprit de la mort. Il n'y a pas libérer comme Parce que l'opération est maintenant la fête. Dans ça Opération a fait, la fête, la fête, la fête, la fête. C'est l'opération qui a fait là. L Opération la fête. Alléluia. Alléluia. Il y a libéré libérer complètement. En bas, l'esprit des morts. Alléluia. Opération à fait dans le temps. Oh yes. Qui au libéré, qui t'a libéré, qui t'a libéré, qui au libé, En esprit de mort. Alléluia, c'est pas possible. Alléluia. Qui au libéré, en esprit des mort. Belle qui localise au Bel qui. Belle -qui. Bel qui back back back back, back, back. Alléluia. Qui libéré, Alléluia. Oh, yes, Lord. Alléluia. Esprit des royaumes, entravés, vous hein? parce que le Saint-Esprit de Dieu, la première non, n'est pas possible. Pour pas jour qui y ou pour ces qui mènent à terre, pour ces chap qui mènent dans le cimetière. Pendant que le Saint-Esprit des dieux là, lui complètement impossible. Oh Saint-Esprit, continuez à faire opération en la même temps. Continuez, continue, continue, continue, continue, continue. Continuez, continue, continue. Même le monde qui t'a quitté la terre après quelques jours. Commencez, commencez, commencez, commence, Saint esprit. Libérez, vous libérez, vous Libérez-vous, libéré-lui, ça, libérer le Tout le monde qui est esprit de mensure dans la salle là, toujours qu'à libérer là. Il a libéré complètement. Oh le Saint-Esprit de Dieu libéré. La libéré. La libéré La libérer. libérer, là. libérer, là. libérer là. Opération en continue. Opération 1 pas Il a libéré. Sac tombé en l'air. Descend avec eux. Oh. Amen. Amen. Fais prudence. Veillez pendant la descente en veillez, veillez, veillez, veillez, veillez, Fais prudence, opération continue. Alléluia, Amen, Alléluia. Oh, ah, béni sois-tu, Non, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu qu'est-ce que pour combien d'argent, famille au pas de acheter, prix ok. Amen. famille n'a pas de gens, vous manger dans la veille Le Saint-Esprit de Dieu, tant qu'il est grand libérateur, l'a fait travailler ça. Alléluia. Amen. Sous-titrage pas touché la vie. Dans mes sacs et ses mon Dieu. Dans mes et la vie, à attention à grâce. Oh, oh, oh. moi quoi est la vie, la vie? La vie non senti dans que la vie